Chère Allemagne, je te souhaite l'humour, je te souhaite de rire avec nous parce qu'à Charlie Hebdo, nous avons fait une version allemande spécialement pour toi parce qu'on croit en tes capacités de rire et de partage et on avait envie de te le dire et de te soutenir à notre manière. Nous sommes persuadés que les Allemands sont des gens qui aiment rire et qui aiment euh, s'éclater. Voilà, se marrer.